Aujourd'hui, dans Solidaire en Action, on reçoit Anne de Solidaire Finances Publiques. Solidaire, Solidaire en Action. En action. Solidaire Finances Publiques, c'est la première organisation à la Direction Générale des Finances Publiques. Et dans ce mode confiné, notre rôle de représentant des personnels joue de façon pleine et entière. On, est, on fait respecter un certain nombre de consignes sanitaires, puisqu'on est dans une administration qui a permis et qui a mis en place ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité avec des missions prioritaires et des missions non prioritaires. Donc les agences orientées et travaillent ou télétravail parce qu'on a eu un développement important sur le télétravail pour limiter le présentiel. Donc on a à peu près aujourd'hui 20% des effectifs qui sont, qui sont présents dans les services et à peu près 17% de télétravailleurs. Alors ce télétravail, nous on avait un revendicatif qui était de le limiter avant le confinement, mais on a fait, un, on va dire, on a été consensuel sur un certain nombre, sur ce sujet-là, pour éviter que les agents soient, soient amenés à se déplacer et à réintégrer leurs services. Il n'empêche que notre revendicatif demeure. Donc après le, après le confinement, on fera un bilan de cette période très particulière, et on posera les, les questions aux télétravailleurs euh, pour voir leurs sentiments mais aussi aux agents présentiel pour voir si les consignes sont respectées. Ça c'est un travail quotidien qu'on a avec notre réseau. On fait le point régulièrement pour voir s'il y a des dysfonctionnements, si les consignes de sécurité, si les gestes de barrière sont bien appliqués dans les services et pour les télétravailleurs voir s'ils ont tous les tous les, le matériel nécessaire et pour pas qu'il y ait de déviance dans ce mode de travail particulier. La, la mission qui, qui est emblématique hein, dans notre administration, c'est la campagne impôt sur le revenu euh, qui s'est ouverte depuis euh, le 20 avril. Nous avions une revendication, c'était le report de cette euh, campagne dans un temps plus long, le ministre a fait un choix politique de l'ouvrir avec un, 15 jours de décalage, euh, ce qui a généré une réorganisation de notre plan de continuité d'activité en, en mettant les services d'accueil euh, alors les services de gestion de l'impôt, on va dire comme ça, euh, sur le revenu en, en exergue. Et nous, on a exigé et la direction générale a été, euh, on va dire, euh, a accepté le fait qu'il n'y ait pas de réception au public pendant cette période de confinement. Ce qui n'empêche qu'il y a des difficultés des contribuables. Donc, euh, a été développé ce qu'on appelle une campagne d'imposition revenue en mode dégradé où seuls les mails et les appels téléphoniques euh, sont, sont possibles pour les contribuables, en sachant qu'on laisse aussi une population qu'on considère les plus fragiles, qui n'ont pas accès à ces outils-là, qui sont en difficulté avec euh, le questionnement. Et pour nous, on a des grosses inquiétudes sur euh, sur cette population. Il ne faudrait pas qu'ils qu qu soient les oubliés et les invisibles euh, de cette période. Après, le travail de représentant de personnel, c'est euh, bah, défendre les salariés et les du coup les fonctionnaires, où des attaques aussi euh, arrivent, hein, puisqu'on a une, une ordonnance de qui est sortie du 15 avril, qui remet en cause le droit à congé en demandant aux fonctionnaires de. Par solidarité, hein, c'est la présentation qui nous est faite de façon officielle avec le secteur privé, de donner des jours de congé sur la période de, de confinement. Donc on, on bataille là-dessus parce que pour nous c'est inacceptable de remettre en cause les droits des des travailleurs de façon générale, mais le droit des fonctionnaires au cas particulier, et que ce, ces, ces attaques sont pour nous inacceptables quand on connaît le contexte dans lequel on évolue. Euh, faire peser la responsabilité et faire peser la solidarité uniquement sur, la, sur les salariés et sur les fonctionnaires, pour nous, n'est pas le bon choix. Euh, la solidarité, elle s'implique euh, au niveau euh, financier, notamment, et quand on voit aujourd'hui euh, les aides qui sont attribuées aux entreprises, les, les reports, ce qui est nécessaire, hein, parce qu'il y a effectivement des secteurs économiques qui sont plus que fragiles et qui vont avoir du mal à se remettre de, cette, de ce confinement, mais il y a une, un rééquilibrage à apporter pour ces aides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait estimer que les entreprises euh, les plus riches, les multinationales, ont toutes aujourd'hui plus qu'une urgence à ce qu'ils participent au bien commun, et par ce bien commun, c'est l'impôt qui, qui joue ce rôle-là, la contribution collective, et que ces, ces solidarités-là doivent s'exprimer, mais pas que sur un plan social, et donc avec des remises en cause des droits des salariés, mais aussi sur un plan économique, avec une taxation plus importante, par exemple des, des grosses... Euh, multinationales qui continuent à avoir euh, des dividendes, qui continuent malgré tout euh, parce que la finance euh, leur permet euh, de continuer à fonctionner, bah, d'avoir une taxation de, de, de ces dividendes, alors non versés ou versés, mais de ce, de cette financiarisation de l'économie qui devrait être, euh, contribuer euh, aujourd'hui plus que jamais à, à l'effort à collectif. Donc euh, voilà, on a des positions euh, à la fois en interne pour défendre les les, les fonctionnaires, les agents et les agentes de, de la Direction Générale des Finances Publiques, de la fonction publique de façon globale, qui a été euh, attaquée avant confinement et qui, est, qui risque de continuer d'être attaquée euh, après le confinement, parce que les jours meilleurs de Monsieur Macron, euh, je pense qu'ils ne seront pas partagés euh, avec les organisations syndicales euh, des salariés de façon globale et que, donc aujourd'hui, nous on estime que ce, cette période, cette crise du système aussi, hein, qui, qui décrit euh, euh, les, les limites d'un système qui a privilégié euh, le rendement rapide, le profit immédiat, et qui n'a pas fait de, de plan à long terme, la gestion notamment des masques, en est, euh, est une illustration, ne pas avoir euh, de stock, alors qu'on est quand même... Euh, une puissance européenne, une puissance économique, et être aujourd'hui dans ces difficultés-là de gestion courante n'est pas, pas acceptable pour chaque citoyen et chaque citoyenne. Donc, il y a cette remise à plat du système, et nous, on porte notamment en termes de fiscalité dans notre domaine de prédilection, une remise à plat du système fiscal pour que le consentement à l'impôt qui est en train de se déliter depuis plusieurs années, que ce contrat social qui se fait par ce consentement à l'impôt, entre autres, euh, puisse perdurer. Mais ça veut dire qu'on doit repartir sur un système fiscal plus juste, plus équilibré, plus stable et beaucoup moins complexe pour que chaque acteur économique, que ce soit les particuliers en tant qu'acteurs, les ménages, que les entreprises soient taxés de la façon la plus progressive et la plus juste possible. Donc, les services publics, ont, ont depuis des années, subissent des choix politiques. Hein. Réduction de la dépense publique, qui est le dogme de, de, ces gouvern de ce gouvernement, mais des précédents, puisqu'on a une continuité malheureuse de, cette, de ces choix politiques, a mis en difficulté les services publics. Alors, ceux qui se voient plus, c'est, Aujourd'hui, c'est les, les, les services publics de la santé, de l'éducation nationale. Mais nous, notre administration a été, euh, a été aussi maltraitée depuis un certain nombre d'années, hein, puisqu'on a une mission notamment de contrôle, notamment en lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, qui représente 80 à 100 milliards d'euros euh, par an sur le budget de l'État. Et que ce, ce, cette mission essentielle euh, a, été, a été remise en cause à la fois dans, sa, dans son fonctionnement, mais dans le manque de moyens qui nous est... Euh, qui nous a été imposée, à la fois moyen baisse des moyens budgétaires, mais aussi baisse des moyens humains, puisqu'on est une administration qui a subi plus de 40 000 suppressions d'emplois depuis 2002. Donc, un, un, plan, un plan social, si on faisait un comparatif avec un, un, une entreprise de la même taille dans le secteur privé, et ce choix euh, confirmé hein, par ce gouvernement euh, met en difficulté un, une mission pour nous qui est essentielle, qui est à la fois euh, le conseil, dans, auprès des collectivités mais aussi locales parce qu'on a ce rôle à jouer et dans la période c'est extrêmement déterminant d'être auprès de ces, ces collectivités locales et que on a le, ce gouvernement a tenté et tentera sûrement encore d'avoir une externalisation de nos missions et pour nous c'est acceptable parce qu'on on voit bien aujourd'hui que par notre administration. Euh, faire rentrer de l'argent euh, dans les caisses de l'État, c'est indispensable et le faire par des fonctionnaires, ça l'est encore plus. Et de la même façon, euh, contrôler les dépenses de l'État et des collectivités reste des, un rôle euh, qui doit nous appartenir. Et nous, à la, à la sortie de cette crise, on, on continuera pour que ces missions restent euh, de façon euh, en, intégrale dans le giron de, de notre administration.